Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais donc vous raconter une story time, enfin, raconter un petit peu mon historique, on va dire, sur d'heure euh, mon date j'ai eu un date sur tinder déjà enfin vous raconter voilà un petit peu mes ressentis ce que j'en pense etc enfin bref si cette vidéo vous intéresse si vous voulez des potards des scoop, des news non, je vais... <rire> on va rester pour le reste de la vidéo donc voilà euh, mes chicken euh, en fait moi je suis pas trop tinder ça veut dire que je suis pas trop euh, réseau ce sont un site de rencontre en fait parce que voilà euh, j'ai la flemme de parler euh, même dans la vie de tous les jours, moi j'ai la flemme de faire connaissance avec les gens par écrit, je préfère le live, hein. moi je préfère rencontrer les gens là, avoir l'accroche avec toi et après on part sur Facebook, mais pas commencer parler avec sur Facebook ou Tinder, nanana et j'ai la flemme tu vois, je me dis putain répondre, faire la converse, apprendre à connaître les gens, oui mais comme je viens de te dire, en face d'abord, comme ça j'ai le feeling direct. Moi je suis pas trop ça, mais je m'étais dit en sixième, vas-y test why not, tout le monde t'en parle, es peut-être. Que même si j'y croyais pas en haut, je me suis dit vas-y en vrai je surtout fais ça pour déconner pour rigoler pour voir les BG parce que mes potes me disaient tu vois des frappes et surtout pour voir si j'allais rencontrer mes crushs de l'époque et pourquoi pas matcher comme on dit. donc ben vas-y je me suis lancée on voit les note je me suis inscrite etc petite photo pimpane, tu connais très chercheuse comme je te dis, j'ai la flemme de répondre, donc les gens m'envoyaient des messages, je répondais de temps en temps, des fois je répondais pas, ça dépend, flemme, pas flemme, et euh, enfin les messages genre, salut ça va, je répondais pas, tu vois, parce que c'est vraiment le genre de conversation que je déteste, salut ça va bien, et toi bien, euh, tu fais quoi alors hein euh, t'as quel âge, <rire> tu vois, enfin, trop, on reste dans du basique, non, son original, euh, vas-y, sors tu le quoi, tu vois, ah ben, les gens qui me parlaient un peu en mode euh, comme je te dis euh, très salut ça va, je répondais pas, il hey, fallait donc être original. Donc euh, les personnes qui venaient vraiment en mode très chatcheur, donc très forceur, des fois je les répondais parce que ça me faisait triper Les gens qui étaient un peu en mode poète, en mode à la Zola ou quoi, euh, tu sais ils te faisaient des discours frérot, la belle tu. maman oh là là, j'ai jamais vu de fille aussi belle que toi, t'es là. Les violons, quoi. Sors les violons, pas sors les violons, c'est malais. Ça te fait flipper, on te fait un compliment, c'est un petit cadeau. <rire> J'accepte le compliment et je me dis... Donc des fois, je répondais et tout, mais des fois ça n'allait pas euh, plus loin que ça parce que à un moment je me fatiguais. Ça veut dire je vais répondre, je vais parler un peu, puis après je vais me oh, flemme, je vais de répondre et tout. Voilà quoi, en vrai, même mes messages, je Facebook, me c'est comme ça quoi. Je vais avec... on converse avec toi, on va parler après, je ne vais plus te répondre parce que j'ai la flemme quoi. Donc c'est pas que je banalise les gens, c'est juste que je fais rien de flemmarde, c'est comme ça. Mais, donc voilà, mes amis savent, et on accepte comme je suis. Donc voilà, jusqu'au jour où il euh, y a un type pas forcément le plus canon Mais euh, c'est parce que des fois les mecs, enfin surtout, tout, surtout les mecs, parce que les mecs on met des photos fraîches sur Tinder On met des photos fraîches sur Instagram, on met des photos fraîches partout Et les mecs ils sont pas les reins, donc ça ne fait rien à kicker Ils te mettent des photos héros, ils vont te mettre le pigeon, tu vois ce que je veux dire enfin, es là gars, Le but c'est de séduire, de faire en sorte que je vienne vers toi ou de me repousser Je te jure Mais la photo elle date déjà 15 ans, 15, la photo elle date déjà 15 ans c'est la renouvelle renouvelle en vrai ouais. le mec souvent faut pas s'arrêter aux photos faut essayer d'aller de, de, de, plus loin quoi. parce que si t'arrêtes aux photos tu t'arrêtes au cours <rire> donc voilà et euh, mais du coup un, un ça vaut pas trop dégueu il était venu en mode très toujours, très très en mode limite vient, bien fait ouais, okay. et moi je me suis dit ah mais lui c'est le pépite ça veut dire le mec il me connaît pas il arrive Vas-y, bim bam boum, lâchette à McDo. J'ai dit ok ok ok. Donc j'ai répondu, on a discuté. Et en vrai, au début c'était banal, enfin banal. Je me disais juste je réponds, vas-y tranquille. Mais il arrivait à me faire rester, on va dire, tu vois, parce qu'il bah, avait de la couverture. parce qu'il était trop chature, etc. Enfin, j'ai eu le feeling par écrit avec lui. Ça veut dire le mec il a pris mon snap on s'est échangé nos Facebook, on parlait vraiment, vraiment et j'avais le feeling avec lui, tu vois. Et je me suis dit, putain, j'espère qu'on va pas arriver au moment de se voir en face fait, parce que, ben. Bah, il y a un moment tu parles tu parles tu parles mais tu n'apprends personne en fait. Ça c'est le moment où papa fait Papa fait cris même pas trop. Donc euh, en vrai, euh, on parlons parlait, on parlait. jusqu'au moment où il me dit. quest c'est pas highlight Donc jusqu'au moment où il me dit ah ouais là j'ai mis la highlight en hein, fait. Jusqu'au moment où il me dit Donc jusqu'au moment où on me dit, euh, écoute, ouais, ça ne ça, ça dirait pas qu'on se voit et tout. Euh, oh my god, je me dis non, je n'ai pas envie. Euh, au début, il me dit, ouais, euh, si tu veux, tu peux venir chez moi. Donc là, je suis venue 3 jours et demi. Enfin, à un <rire> moment donné, je ne peux pas venir chez toi. Enfin, t'es un inconnu. Ça se trouve, t'es le petit frère de Marc Dutroux. Mes hommages. Enfin, mes hommages à lui, de, de, de, de le comparer à ça, tu vois ce que je veux dire. Mais, enfin, euh, ça se trouve, t'es le... voilà, un vieux fou euh, dans ta vie et moi je viens pas chez toi, Enfin, j'étais encore raisonnable à cette époque. Le mec il habite limite à Perpignan enfin je tu vois ce que je veux dire, ben, non. Donc je lui dis écoute, ben, non, enfin, à ce moment-là, c'était la foire du midi, je lui dis ben écoute, on peut se voir à BX Midi, tu vois, mais enfin, quoi, on peut aller faire un truc à la fois quoi, mais je viens pas chez toi. Il me dit ok, je comprends, t'es pas confiance et tout. Euh, voilà quoi. Euh, on peut se voir euh, un autre, une autre fois, on se fixe un jour, je lui dis ben, ok. Donc je me dis, frise, saute, vas-y. Donc voilà, euh, deux, trois. Deux trois jours avant, ben on continue à parler et tout. On a la tchat. Vraiment, on, limite, on parlait limite de se mettre déjà en couple quoi, tellement on s'entendait trop bien. Donc, en fait, je le voyais clairement. On ne va pas vous mentir, on se voyait pour concrétiser euh, la chose. Enfin, la chose euh, on se voyait dans la rue, donc euh, concrétiser quoi, maison, etc. Et, et, et se mettre en couple parce que, limite, on parlait déjà comme si euh, euh, on allait se mettre en couple. Là, on disait déjà, euh, je en Un feeling de malade. quoi. Donc, je me disais en face, putain, j'espère que ça va être pareil. Et j'espérais. Oh le petit truc, le mec m'avait prévenu, il m'avait dit écoute, avant de... j'espère que t'as pas un souci avec les mecs grands. Je là « dis, comment ça non j'adore les mecs grands, vas-y baby. tu oui je fais un mec dans le Twitch. C'est pas trop grand ça. Mais bon, ça me dérangeait pas puisque ça, de base, parce que voilà quoi. Il y a des gens là qui adorent, moi j'aime bien grand. Calme-toi frérot, 4m50, calme-toi. Enfin bref. Donc on se voit, vas-y on se voit, Gare centrale, pour les tu savais, près du Starbucks et tout. Moi j'arrive. Je vois quelqu'un de loin, je me dis, mmm, j'avais pas mes lunettes, ni me mmm, les lentilles, j'espère je mmm, que c'est pas lui Parce que j'ai vu un mec très grand, je me suis dit, ne me plaît pas Même en n'ayant pas mes lentilles, j'ai vu que la personne ne me plaisait pas je dis, non, j'espère que c'est pas lui, donc j'arrive prit oh, ah, c'est toi, euh, Michael, pas son vrai prénom, hein, même là. Euh, il me dit, ouais, donc on se fait la biche, j'étais en mode dégoûté. J'étais dégoûté. Il me plaisait pas. Et pour moi, il était trop grand. Enfin, ok, je m'arrête pas à ça. S'il était trop grand. On peut pas être trop grand, tu vois. Parce que c'est comme ça qu'il est, tu vois. Je juge pas. Mais, enfin, ça n'allait pas pour moi, tu vois. C'est tout. Enfin, je ne peux pas me forcer, tu vois. Et en plus, il ne me plaisait pas. Il me plaisait pas. Il ne me plaisait pas. Il ne me plaisait pas. J'étais dégoûté. Donc je me dis, prends sur toi la vie de ma marque, à ce moment-là, j'ai déjà voulu me barrer, mais je me dis, non, free, tu prends sur toi. Allez, je t'arrête pas au physique. Ok, ben, on va où Ah ben, je sais pas, c'est toi, tu connais BX, non, je fais pas 20 je t'explique, moi, je suis une touriste dans ma propre ville, hein, donc, euh, non, t'as un mec, tu prends les devants, tu me... Enfin, je sais pas, tu vois, enfin, ok, les meufs, peuvent prendre les devants, mais, ben, je sais pas, tu prévois un date, es... j'espère que t'as fait un planning au moins, ou même pas, mais, tu vois, genre, ok, on va aller là, on va aller voir un verre là, on va je sais pas faire un effort et enfin, je... Hey, je suis pas animatrice ben, c'est ce qui s'est passé j'étais animatrice Ça veut dire le mec il était fasciné par moi il m'écoutait que moi il ne parlait pas j'étais dégoûtée. je faisais l'animation parce qu'il faut j'ai un problème avec les blancs les blancs pas les blancs bap tout, mais les blancs dans les conversations je ne je supporte pas qu'il n'y ait rien à dire du coup ça veut dire que je blablabla bla, bla, bla. je déblatère je déblatère mais je m'arrête plus pour pas qu'il y ait de blanc et lui kiffe, il kiffe il m'écoute mais non écoute moi ah, parle toi aussi Bref, ça n'allait ça n'allait pas j'étais dégoûtée je me dis il me plaît pas il est trop grand puis je fais l'animatrice ça va pas Bref, on se dit on va aller boire un verre on va se poser près du Mezzo donc on va se poser un bar près de Mezzo c'était à l'époque je comme j'avais je pouvais pas trop donc on a pris un cocktail laisse tomber caille je crois j'étais à la première gorgée j'avais la qui tournait, 15 heures il était soleil plein qui tapait je t'en fin du soleil Caille Pirinia, euh, j'étais en plus le... Euh, bon bref, alors que c'était même pas abus d'alcool, j'avais bu une oeuf, gorgée. Bref Donc, on commande, c'était genre 9€ nos cocktails, on n'avait pas pris les même. Et ben la femme, elle arrive à l'édition, donc elle pose sur la table et ça faisait genre 18,80€. J'avais pris un billet de 20, il avait pris un billet de 20. Parce que même si pour moi, le mec dans le premier carré il doit payer parce que c'est une question de galanterie et pas de michetonnerie ou, ou, ou quoi, tu vois. C'est une question de galanterie, ben je prends quand même ma thune parce que euh, ça je ne dépends pas de lui non plus. Ça veut dire que tu peux arriver sur des crevins et ils te disent, euh, frérot, limite ça doit payer pour lui. Donc je me dis, bon ok, moi ben, je prends mon billet, tu vois. Donc je pris ma thune toujours, de toute façon. Et euh, ben arrive à payer. Pour payer, ben il avait 20 euros et j'avais 20 euros, c'était genre 18 euros. qui va donner le billet donc, là <rire> elle est là comme ça la barmée, elle nous attend, enfin la serveuse et je suis là, ben j'habite 20, il est là bas moi aussi comment ça toi aussi mais paye dis t'inquiète et tout, euh, je paye pour toi non, il me regarde, on se regarde dans le monde des yeux euh, donc la serveuse elle mode ah, euh, ouais, compte commun quoi enfin, ils savent pas faire compte séparé enfin des fois ils cassent les couilles, ils veulent pas faire compte séparé donc elle était là en mode un peu gênée donc j'étais là, ben euh, tu sais au moment où je me dis ben, ok je peux payer, et il fait beau, bon, ça va je paye j'ai ah ok, je, euh, mais je, tu veux, je te rembourserai, il me dit oui d'accord tu me rembourseras. Il me dit oui d'accord tu me rembourseras. Donc depuis. Oh, attends, est-ce que c'est moi Depuis quand Ok, ça fait peut-être mes je mais non, mais dis pas ça, dis non, t'inquiète, la prochaine fois tu payeras toi, mais dis pas d'accord, tu me rembourseras. Je me dis, il me plaît pas, il est trop grand, je fais l'animatrice et en plus, il est radin, et paye pas, il est pas Alors je me dis, mais frérot, tu es en train de démarquer. Ça veut dire qu'au lieu de marquer des points, tu les enlèves là bref donc j'étais triste enfin triste non parce que voilà mais j'étais là en mode ok, <rire> il était 15h quoi 15h30 je devais rester longtemps avec lui au bout de 20 minutes comme ça dès que j'ai le cocktail je commence à boire et tout j'avais même pas encore terminé que j'étais en mode je disais déjà finalement euh, j'ai reçu un message de ma meilleure amie uh, qu'une euh, faut que j'aille chez elle frère j'ai commencé à vouloir qui le rendez vous j'ai commencé à vouloir le c'est l'abrégé quoi, parce qu'à un moment donné, je pouvais plus. Genre, il m'écoutait, mais il n'y avait pas, moi j'avais pas le feeling, tu vois. Tu peux parler. Il était là, on, il parlait quand même aussi. Ça va, c'était pas une plante verte non plus. Ok, je ne m'énerve pas, du coup j'ai l'accent marseillais. Mais c'était pas une plante verte, tu vois. Mais enfin non, c'était ton hein, comme, quand j'étais là. Non, non et non. Donc je commence à, à, à esquiver et tout. À, euh, donc à esquiver, ouais, je dois y aller. Ah quoi déjà, bah oui, déjà.